Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure, l'émission qui remet les pendules à l'heure sur les questions doctrinales et l'émission qui booste votre foi et qui libère un esprit de foi dans votre maison. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Aujourd'hui, j'ai non seulement le pasteur Isaac, le pasteur Darius, mais nous recevons ici le pasteur Gentil Ma Foi. Donc, nous allons vraiment vivre une série d'émissions extraordinaires avec. Euh, ces trois vétérans des ministères ACER. Euh, euh, nous sommes en train de parler de l'esprit fort. Mm -hmm. euh, pasteur Isaac, euh, on a développé beaucoup de choses sur l'esprit fort. Bonjour Apode, merci pour l'opportunité que tu me donnes d'être dans cette émission. Ah, même, tu, passes qui bien, toujours... tu passes très bien à la caméra. Là, <rire> merci Apode. <rire> Surtout <rire> la chemise qui s'arrête bien avec, euh, avec tout le reste. <rire> C'est très, très, très beau. Vraiment, merci. C'est un privilège d'être dans cette émission qui met les pendules à l'heure. Mm. Effectivement, on l'avait dit, ce, ce thème est vraiment particulièrement important mm. parce que je pense qu'il s'inscrit vraiment dans les thèmes du chemin, je dirais, de, de la maturité. Mm. On a vraiment vu que la, la force intérieure, le fait de développer un esprit fort, nous permet de saisir la vie. On a dit vraiment beaucoup de choses dans ce sens. On a vu les caractéristiques de l'Esprit fort. J'en passe, mais on a vu tellement de choses. Mm. Mais ce thème-là est vraiment très, très bénissant depuis qu'on a commencé à le développer. Amen. Amen, amen. amen. Mm. Merci beaucoup, Apote, pour l'opportunité. C'est vrai que depuis qu'on a commencé à le développer, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui nous ont aidés à grandir, à mieux comprendre mm. la vie chrétienne et surtout à mieux comprendre comment... Euh, euh, les avantages, justement, d'avoir un esprit fort. Mmh. Parce que très souvent, on sait que c'est important, mais on, on ne repère pas vraiment tous les avantages d'avoir un esprit fort. Mmh. Or là, euh, on, a, on est vraiment rentré dans le fond du sujet. Mmh. On a parlé de beaucoup de choses et je pense qu'on va encore édifier plus d'un aujourd'hui. Mmh. Mmh. Pasteur gentil. Mmh. Alors, merci beaucoup, apôtre, pour l'opportunité. Amen. Donc, euh... Euh, lorsqu'on parle d'esprit fort, c'est vrai que c'est effectivement, comme ils l'ont dit, c'est un thème très, très important. Mmh. Parce que pour moi, lorsqu'on parle d'esprit fort, on parle de destinée. C'est vrai. Parce que euh, la force de notre esprit va déterminer la qualité de notre destinée. Non, mmh. Et mmh. là où nous allons, donc je pense qu'effectivement, c'est un thème. Non, c'est clair. Dans les coulisses, le pasteur d'Arius me disait qu'en en fait, il, il s'est rendu compte que les exploits qu'il a pu faire dans sa vie chrétienne mmh. dépendaient des moments où son esprit était très, très fort. Mmh. Et, euh, et effectivement, ce que tu dis, c'est très important, pasteur, pas papa gentil. Pas ça, est-ce que tu peux euh, justement euh, redire ce que tu m'as dit dans les coulisses? En fait, ce que je disais, oui, euh, dans les coulisses, je disais en fait que je me suis rendu compte que l'esprit fort, c'est peut-être même la chose la plus importante à développer mm -hmm. dans la vie chrétienne parce mm -hmm. que j'ai essayé de faire, euh, de regarder à chaque fois où j'ai eu des exploits, où j'ai fait des choses de façon vraiment surnaturelle avec une grande foi. et Je me suis rendu compte que c'était des moments où mon esprit était vraiment mm -hmm. fortifié. Mm -hmm. C'est-à-dire que je n'ai pas eu besoin de faire un grand effort pour avoir les résultats que j'ai obtenus. Et c'était vraiment une période où, spirituellement, j'étais concentré sur le Seigneur, je cherchais vraiment le Seigneur profondément. Et je me suis rendu compte, vraiment, toutes ces choses se sont faites tellement facilement. Et d'ailleurs, pour revenir à ça, maintenant que j'y pense, lorsque tu nous... Tu nous as dit, en fait, que euh, par rapport à la période de, du coronavirus mm -hmm. et autres, mm -hmm. euh, tu as déclaré, tu as dit, en fait, que cette, cette maladie, cette chose n'aura aucun effet sur nous. Amen. Et je sais que c'était une période aussi où tu venais de passer un temps mm -hmm. dans la prière et dans le jeûne, mm -hmm. et tu as vraiment fait une déclaration mm -hmm. comme si euh, c'était clair et logique, alors mm -hmm. que le monde autour de nous nous dit que mm -hmm. c'est dangereux, etc. Mm -hmm. Et cette déclaration m'avait beaucoup marqué, mm -hmm. parce qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Amen. Par ça, Isaac j'ai oui. remarqué que lorsque... Euh, on aborde même le thème, rien que le thème « l'esprit fort mm »,« -hmm. développer l'esprit fort ». Euh, les hommes spirituels, quand ils entendent ça, rien que ça, ça réveille quelque chose dans leur esprit. Je ne sais pas si ça vous fait la même chose. Mais ça fait la même chose mais, chose. Mais ça fait la même chose. mais on l'a expérimenté gentil. littéralement. Euh, désolé, adresser mmh. le pasteur gentil, mmh. mais on l'a expérimenté. Je pense mmh. que, euh, aux derniers épisodes, mmh. pendant qu'on était en train de parler de ça, mmh. mais on a été activé, notre esprit s'agitait. Mmh. Ça. ça nous a poussé même à prier. Et puis, je veux également ajouter, il y a un passage biblique qu'on avait lu euh, dans Ephésiens, chapitre 3, mmh. pour mmh. vraiment appuyer l'impact portant la portée de l'Esprit fort sur le chemin de notre destinée et les esprits, ainsi de suite. On voit vraiment que Paul va faire cette prière stratégique. Je pense que tu avais lu ce passage biblique Éphésiens 3, 14, comment il prie. Je prie Dieu le Père, le Père de la famille dans le ciel et sur la terre, qui vous donne selon la richesse de sa gloire. Je pense qu'on reviendra peut-être sur ce point-là. On est puissamment fortifiés dans votre homme intérieur par le Saint-Esprit. On voit vraiment que quand on lit la suite de ce passage biblique. On voit vraiment que c'est l'esprit fort qui saura ça. puiser toute ça. la richesse qui a en Christ. Ça, est ça. Il va vraiment mmh. connecter la force de l'esprit, mmh. la force même de l'homme intérieur. C'est intéressant mmh. parce que mmh. en amont on avait abordé également l'âme mmh. et finalement mmh. nous sommes en train d'aborder l'esprit. Donc mmh. il dit vraiment que quand l'homme intérieur est fort, mmh. fortifié, il mmh. va mieux collaborer avec Christ. Mmh. Il va même permettre que Christ règne, domine, nous, fa nous fasse faire des choses. Mmh. Faire... Oui, parce que je voulais joueurs. revenir vraiment on a même lancé sur ce que le pasteur Darius disait mm. je pense vraiment effectivement que l'esprit fort mm. va vraiment en corrélation avec la confession c'est à dire qu'on ne peut pas vrai, dissocier hein. l'esprit fort de la confession mm. et oui. c'est pour ça, ça que lorsqu'on lit l'histoire de David face à Goliath mm -hmm. Goliath va déclarer mm -hmm. et David va déclarer aussi pourquoi Parce que David avait un esprit fort yes. et justement face à l'adversité il ne s'est pas euh, ramolli mm -hmm. et il a pu déclarer et sa déclaration est arrivée à l'existence. Hallelujah, mm. vraiment on va passer des bons moments parce yes. qu'aujourd'hui on va comment développer mm. ce que j'aime avec la parole de Dieu, c'est que quand on parle d'un thème, mm -hmm. on a l'impression que les vertus du thème se déposent dans notre esprit, c'est comme si Amen. ça active Amen. quelque Amen. chose dans Amen. notre esprit, et c'est pourquoi cette émission Pendule à l'heure est, est, est, est très intéressante, et elle nous fait du bien nous-mêmes, yes. qu fait yes, quand yes, on tourne yes, yes, yes. les émissions, mm -hmm. on sort de là on a l'impression qu'on mm -hmm. a <rire> été voilà, Amen. et c'est pas l'impression parce que c'est ça qui c'est ça qui va se passer encore pendant ces moments où nous allons justement édifier Yeah. Euh, oui. Le peuple de Dieu. Oui, je pense donc, vraiment. Pardon. Oui, non, vas-y, vas-y, vas-y. Je, oui, vas je pense vraiment que c'est important, vraiment, qu on, qu on, que, les, que les internautes puissent comprendre que le fait de regarder, il se passe quelque chose, c'est des Amen. semences, en fait. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Hmm. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et donc, pendant qu'ils écoutent, hmm. il y a, la foi va naître par rapport à l'esprit fort. Hmm. Et désormais, leur esprit va se fortifier. Hmm. Et Amen. ils Amen. pourront même remporter des victoires. Hmm. Vous savez, ce n'est pas, euh, pas forcément nécessaire que tu puisses écouter un message lié, par exemple, par à la Restauration mm -hmm. ou à la guérison, mm -hmm. la parole de Dieu elle-même est capable de te transformer lorsque tu écoutes mm -hmm. un message comme celui-là. On parle d'un esprit fort, mm -hmm. vraiment tu peux être fortifié et sortir de tout type de problème. Sortir de tout type de problèmes. Et, et même pour rebondir sur ce que le pasteur Darius dit, mm -hmm. lorsque euh, on voit ce passage justement de Romains 10, verset 17, qui mm -hmm. va dire euh, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mm -hmm. J'ai regardé le mot entendre ici mm -hmm. et le mot entendre vient de d'écouter attentivement dans le sens de percevoir. Mm -hmm. ça, veut, ça veut pas simplement mmh. dire que j'écoute la parole de Dieu mais mmh. pendant que j'écoute je veux percevoir ce qu'il y a derrière mmh. la ça, parole oui. qui est libérée Amen. donc pendant qu'on est en train de parler de l'esprit fort celui qui est en train de nous écouter et qui veut absolument recevoir va mmh. forcément, recevoir. Il, il va Amen. forcément Amen. recevoir il va forcément recevoir il va forcément recevoir on va leur montrer maintenant concrètement Comment développer un esprit fort. Et mm. on a une série de trois émissions yes. euh, sur comment concrètement développer un esprit fort. Mm. On leur a montré dans les dernières séries l'importance d'avoir un esprit yes. fort. Et je pense que beaucoup réalisent mm. l'importance mm. d'avoir un esprit fort. Maintenant, on va vous montrer concrètement. Pour développer un esprit fort, nous mm. ne pouvons pas le faire sans la parole de Dieu. Oh, Donc, yes. le premier point que nous allons voir dans cette émission, mm. c'est avoir une bonne alimentation spirituelle. Euh, déjà dans l'alimentation spirituelle, il y a la parole, la parole de, Dieu. de Dieu. La parole de Dieu. Donc, Amen. nous savons que la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Et c'est important que les chrétiens comprennent que la parole de Dieu est une nourriture pour notre esprit. Euh, c'est quand même étonnant hein, de voir euh, des chrétiens être prêts à manger trois repas par jour <rire> Et courir, vous comprenez, au restaurant, manger trois repas par jour, ils vous disent même non, il faut vraiment que mes trois repas par jour, il faut que je mange. Mais quand il s'agit de leur esprit, leur esprit à la dalle, moi ça m'étonne vraiment, c'est vraiment compliqué. Et moi je pense effectivement, pour aller dans cette lancée, quand Jésus dit, il apprend à ses disciples à prier, dans Matthieu 6, il va dire, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je pense qu'il ne s'agit pas simplement du pain qui nourrit le corps, ça également du pain qui nourrit l'esprit. Et que chaque jour, on doit avoir le pain quotidien qui va nourrir notre Amen. J'y crois également, parce que je pense que c'est nécessaire. bible va dire que Jésus va dire qu'il ne fait que ce que voit le Père faire. Mmh. Et euh, beaucoup vont dire que le Seigneur Jésus priait tous les jours mmh. pour voir ce que le Seigneur euh, lui disait, lui, lui, en gros lui présentait sa journée en fait. Mmh. Donc lui donner une parole qui allait l'aider à décanter toutes les situations de sa journée. Mmh. Et je pense que c'est symbolique en fait. Nous devons comprendre que tous les jours le Seigneur a une parole pour nous mmh. pour que nous puissions combattre ou réussir les défis de notre journée. Tout comme on, on mange pour avoir l'énergie de la journée. ça. Voilà, donc je pense que c'est la même chose. Et d'ailleurs, ça me fait penser à l'histoire des Israélites qui recevaient la manne tous les jours, mm -hmm. en fait, pour leur journée. Et le Seigneur leur avait dit qu'il ne fallait, qu fallait pas qu'ils mangent la manne d'aujourd'hui, demain. Mm -hmm. Et je pense que c'est important qu'on comprenne que tous les jours, on a une nouvelle parole qui mm -hmm. peut changer notre vie et qu'on doit vivre sur la, la parole que nous avons reçue aujourd'hui. Amen. Et non, vraiment, la parole de Dieu va réellement fortifier l'esprit. Et, et comme le pasteur Gentil l'a dit, je crois, le pasteur Darus également, on voit que le Seigneur va quand même faire une prière. Dans la prière, il va insister sur le pain quotidien. On voit que par rapport à la part de Dieu, je pense, il y a deux aspects. Ici, il y a un parallélisme même avec l'alimentation sur le plan naturel. Donc Dieu veut qu'on ait l'alimentation de manière quantitative et être alimenté, bien sûr, par rapport à la part de Dieu, de manière également qualitative. Je pense qu'on aura vraiment... Les deux sont vraiment importants. Les deux sont importants. Avoir la part de Dieu en abondance et également la qualité de la yes, parole. Yes. Parce qu'on va voir ça par la quand suite. On réalise, hein, quand on réalise que la parole de Dieu est une nourriture, mm -hmm. et il faut qu'on la mange, à partir de ce moment, on comprend que la vie chrétienne, ce n'est pas une religion. No. Mm -hmm. On ne fait plus les choses par religion, mm -hmm. en fait. C'est une nourriture. Une nourriture. Yes, il faut qu'on mange, en amen, fait. Amen, amen, yes, yes, yes. Le problème, c'est que tant que vous ne réalisez pas le... <rire> La grosse difficulté, <rire> c'est que les chrétiens savent reconnaître quand est-ce que physiquement ils ont faim et beaucoup ne savent pas reconnaître quand est-ce que spirituellement, spirituellement ils ont, ils ont faim. faim. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas, en fait. Il y a des signes, il y a des signaux, en fait, mm -hmm. que, qui vont nous montrer qu'on a faim, en fait, de la tout parole, que notre esprit doit mm -hmm. manger mm -hmm. la parole. À et à partir de ce moment-là, en fait, c'est tout simplement pas une religion. Est-ce mm -hmm. que pour respirer... Quelqu'un va dire, bon, aujourd'hui, je ne respire pas. Ou bien... J'ai ouais, ou oui, oui, oui. trop respiré. Voilà, voilà. j'ai trop respiré aujourd'hui, aujourd'hui, je ne respire pas. Ou bien faire une semaine sans respirer. Non, mm -hmm. tu comprends que respirer, c'est nécessaire. Tu le fais instinctivement. Mm -hmm. Tu dois aussi comprendre que non, ton esprit doit manger. Yes. Et tu dois manger, en fait. C'est important. Il y a vraiment deux cas de figure. Il y a deux types, de, peut-être, de chrétiens. Il y, mm -hmm. y en a qui auront qui du mal à reconnaître mm -hmm. les signaux que l'esprit va envoyer pour dire non, j'ai la dalle, mm -hmm. on me dire mm -hmm. que Fin. Ouais. Donc, ils ne vont pas répondre à ces signaux-là. Mmh. D'autres également ne vont pas avoir la révélation de la porter la part de dedans, dans là, leur vie, ouais, dans ouais. leur esprit. Il y a vraiment ces cas de figure là, et là ouais. également. Et même, il y a certains qui mmh. vont identifier que leur esprit a, euh, a faim, mm -hmm. mais ils ne vont pas suffisamment se nourrir. C'est mm -hmm. ça. Ça veut dire qu'ils vont ça. manger, mais c'est comme s'ils ne vont pas suffisamment manger pour mm -hmm. que leur esprit soit rassasié. Mm -hmm. Donc ils n'arrivent pas à identifier mm -hmm. la quantité qu'ils ont, ont besoin pour que leur esprit soit rassasié. Et je pense mm -hmm. qu'il oui, y en a beaucoup, effectivement, quand le pasteur jean le dit, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à connaître leur niveau, le niveau de leur esprit. C'est ça. Ils la quantité qu'ils doivent manger, mm -hmm. la qualité, mm -hmm. surtout où ils doivent aller la chercher. C'est ça. Parce mm -hmm. que selon l'esprit que nous avons, on ne mmh. prend pas la, la, la même nourriture Ce n'est pas le lait jusqu'à je ne sais pas quel âge mmh. Au bout d'un moment il faut aller chercher la nourriture solide Et ça. des fois la nourriture solide il faut aller chasser mmh. Il faut aller chasser, courir, chercher mmh. profondément Jusqu'à ce qu'on trouve mmh. cette parole qui va nourrir notre esprit mmh. Et des fois même la parole qui va vraiment nourrir notre esprit De façon consistante Peut-être que c'est dans le jeûne mmh. qu'on va vraiment la trouver quand On mmh. va tout disposer, mmh. on va tout mettre de côté Pour nous concentrer sur la parole de Dieu Je ne sais pas si vous, vous êtes en train de comprendre C'est-à-dire que votre esprit a besoin de manger. Mm -hmm. ok? Quand vous avez réussi à identifier que votre esprit a besoin de manger la parole de Dieu, c'est important que vous puissiez avoir un régime alimentaire adapté. Yes. Et nous allons vous parler du régime. Mm -hmm. Comment avoir un régime alimentaire adapté Parce que mm -hmm. beaucoup de chrétiens, quand ils écoutent, qu'il faut qu'ils écoutent la parole, qu'il faut qu'ils mangent la parole, mm -hmm. ils vont prendre des livres, ils vont regarder des trucs sur Internet, mmh. même ils vont ouvrir la Bible et ah. ils vont commencer à lire, en fait. Mmh. Et certains sortent de là, en fait. Ils ne sont pas nourris de ce fait. Mmh. Et c'est là où, en fait, euh, ils, ils arrivent jusqu'à dire que non, mais je lis, mais mmh. rien ne se passe. Mmh. Parce qu'en fait, vous savez, le régime alimentaire bah, va ça. dépendre déjà de l'âge. Mmh. Le régime alimentaire va dépendre de la saison. Est-ce mmh. que mmh. vous comprenez mmh. ça mmh. Et le régime alimentaire va dépendre aussi de la race. De la race, mmh. c'est wow. ça. <rire> et là, dans la c'est vraiment vrai. Regardez, c'est la race ça. parce que, parce que <rire> si on commence patates. déjà par la race, ouais. les, les, vous savez, les lions ne mangent pas les mêmes choses mmh, que les poissons c est c est parce ça, que ce n'est pas la même race non. en mmh. fait. Est-ce que vous comprenez? Wow. Et, et wow. c'est vrai <rire> parce que selon le ministère dans lequel nous sommes, mmh. on ne va pas mmh. devoir mmh. développer mmh. la même chose. Mmh. Il faut mmh. vraiment mmh. suivre mmh. la vision du Père. Mmh. Si mmh. le Père nous dit que c'est dans la prophétie, c'est dans les guérisons, donc développe plus la prophétie et les guérisons parce que tu es apte plus facilement mmh. à ça, en fait. Mmh. Si le Seigneur t'a mis dans cette famille mmh. spirituelle, c'est pas pour rien. Mmh. Donc, c'est vraiment, il faut comme tu dis, après je pense qu'il faut vraiment voir de quelle race nous sommes. Est ça. Qui, quel est notre but Quel est notre appel mmh. Quelle est notre vision mmh. Et on doit se nourrir en rapport avec la vision. C'est ça. Bah, déjà, pour aller un peu, un peu plus loin, pour reculer un tout petit peu, sachez déjà que en fait l'être humain fait partie de la grande race des esprits. Est-ce que vous comprenez yes. La race des esprits, c'est une très grosse race. Mm -hmm. okay? <rire> et, et les esprits, en fait, se nourrissent de paroles. Mm -hmm. <rire> c'est ça... important <rire> <rire> que vous <rire> puissiez comprendre ça. Les oh <laughs> esprits, oh, se nourrissent des paroles, en fait. Les anges se nourrissent de la parole de Dieu. Les démons se nourrissent des mensonges du diable et des mensonges qu'on peut répandre par-ci, par-là, en fait. Donc, si vous arrivez à comprendre ça, vous comprendrez pourquoi vous, vous, vous devez lire vous... la parole en fait, mmh, parce que la parole nourrit votre esprit, parce que vous faites partie de la race des esprits, ah c'est mais... comme ça en fait. C'est exactement ce que le pasteur Isaac disait, quand <rire> il parlait même de, de qualité, mmh. même la qualité des paroles qui vont nourrir notre esprit, mmh. va déterminer la qualité de notre, de, exactement, de notre esprit de notre état. Et ça me rappelle mmh. ce que tu avais dit en fait dans ce que tu disais. Oh, purée. Lorsque tu disais en fait que la force phrase... C'est grave! Ça va être bien là! Ça va être bien, Ça va être bien! Tu disais. Pasteur Isaac est là sous l'ombre <rire> Donc, ce que tu disais en fait, la force de notre corps c'est mmh. l'énergie. Oui. La force de notre âme c'est la volonté. Mmh. Et la force de notre esprit c'est la foi. Mmh. Or la foi vient de ce que tu entends. De ce qu'on entend. Mmh. Or la foi vient de ce qu'on entend. Donc tu n'auras pas l'énergie de ton esprit si tu n'as rien tu mangé, rien si tu n'as rien entendu. Voilà, et le juste oh. vivra par la, foi. Par la wow. foi. Et même Dieu vit par la foi. Wow. Même wow. Satan vit par la foi. Parce que négatif négatif. que par la foi négative. <rire> négative. La foi négative? Wow. En répandant des mensonges. En disant des choses, Donc les paroles sont importantes ah, pour ah, vous, ah, notre ah, santé, mais <-tousi> <rire> <et> notre alimentation <rire> spirituelle. Oh, et ça quand vous comprenez ça, je vous assure, vous allez regarder Évangile TV tout le temps, tout, tout le temps, temps, tout le tout temps, le tout temps, le tout temps. Vous, même même même. vous <rire> allez vous saturer <rire> de la parole parce oh, que beaucoup ne comprennent pas. Pour qu'on leur dit non, regardez Évangile TV, non, regardez des bons programmes. Tu fais partie de la race des esprits en fait. Est-ce que vous comprenez cette race-là, se nourrit de la parole. Effectivement, c'est race se nourrit de la parole la parole révélée mm -hmm. Il a Amen, Amen. pas faut pas seulement regarder Evangile mmh. TV, il faut mmh. regarder dans les bonnes conditions Amen. pour percevoir. Yes. N'oublions pas que la parole doit aller jusqu'à notre esprit, Amen. que l'âme est la parole Il ben, yes. faut mettre encore une fois l'âme dans des bonnes conditions Condition, pour que yes. la parole de Dieu aille jusque dans les Voilà. Après maintenant, l'alimentation, la le régime alimentaire va dépendre aussi maintenant de la saison. De la saison, mmh. de la saison dans laquelle nous sommes. Effectivement, j'ai mmh. remarqué aussi que selon les, les étapes de la vie dans laquelle nous sommes, mmh. le Seigneur veut développer certaines choses dans notre vie. C'est-à-dire peut-être qu'il veut que tu te concentres beaucoup plus par exemple sur la guérison ça. et il va commencer à te pousser vers la guérison. Premièrement, il faut repérer que le Seigneur veut que tu développes des mmh. choses liées à la guérison. Mmh. Donc, à partir de là, c'est vrai que tu vas te nourrir des choses importantes. Par exemple, il faut mmh. boire de l'eau tous les jours. Mmh. Mais il faut quand même que tu manges, que mmh. tu aies des protéines. Ça. Voilà. Donc, du coup, c'est vrai qu'il faut adorer, il faut prier, il faut méditer la parole de Dieu, mais que tu approfondisses plus mmh. sur la guérison. Mmh. Parce qu'en mmh. ce mmh. moment-là, tout est préparé dans le monde spirituel mmh. pour que tu puisses recevoir quelque chose lié mmh. à la guérison. Parce que tu sais, Pasteur, avant de donner la parole au mmh. Pasteur Gentil, mmh. parce que Pasteur tu sais, dans le régime alimentaire, hein, mmh. euh, même si, euh, euh, par rapport à la saison, mmh. même si, euh, l'aliment que tu vas manger va déter, va va dépendre de la saison mmh. en fait il y a quand même des aliments qui reviennent tout le temps, tout le temps dans chaque saison d'où le fait que mmh. je parle d'eau voilà d'eau voilà. toujours toujours toujours l'eau c'est toujours, tout, toujours tout, temps. Tout, tout, tout le temps, temps mmh. tout le temps mmh. donc quel que soit ce que vous étudiez vous devez étudier la foi et la plénitude du Saint-Esprit à, à chaque fois pasteur mmh. gentil oui. mais juste avant de passer à ce que j'allais dire ce que vous êtes en train de dire me fait penser à ce que Pierre moi je pense que Pierre s'adresse à tout le monde tu vas dire désirez comme des enfants nous nés le lait spirituel par lequel vous croissez je pense que le lait même quand on a 40 ans on peut toujours boire le lait. Ça. Donc ça veut dire que même celui qui évolue dans le Seigneur ouais. ne peut pas faire abstraction des bases en crise. Parce que ça. si on s'éloigne et qu'on oublie ça. les bases, ça. on va finir par rendre notre, notre bâtisse fragile. Mm -hmm. Et mm -hmm. du coup, notre bâtisse ne pourra pas être stable comme mm -hmm. elle est mm -hmm. censée l'être. Mm -hmm. Mais moi, ça me fait également penser, là c'est vraiment mon témoignage, je sais qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de moi au GR, mm -hmm. et lorsque la personne qui s'occupait de moi au GR a fini par voyager, mm -hmm. à un moment donné, j'étais là et je priais, je disais au Seigneur, mais comment je vais faire pour grandir J'ai mm -hmm. plus personne qui va s'occuper de moi. Mm -hmm. Et j'ai entendu clairement le Seigneur me dire, mm -hmm. il est temps pour toi maintenant de t'occuper des autres. Mm -hmm. Et j'ai commencé maintenant à chercher dans la parole de Dieu mm -hmm. euh, euh, tout ce qui parlait du leadership, tout mm -hmm. ce qui parlait d'être un modèle et d'être la lumière. Mm -hmm. je, ne, je ne regardais plus la parole de Dieu comme quelqu'un qui était censé forcément recevoir, mm -hmm. mais comme quelqu'un qui devait donner Amen. également. Mm -hmm. Donc je pense que les, les saisons dans lesquelles nous sommes, lorsque nous arrivons à les identifier, mm -hmm. nous allons même chercher dans la parole de Dieu la nourriture dont nous avons besoin. Ça. Et c'est pour ça que Matthieu 7,7 va dire, euh, demandez, on vous donnera chercher vous trouverez Frapper. Mm. ça ce sont même des dimensions mm. ça veut dire qu'en fonction de la dimension spirituelle dans laquelle je suis mm. soit je vais demander ça. soit ça je vais chercher soit je vais frapper exactement mm. Mm. Mm. juste pour ajouter quelque chose par rapport à ce qu'il disait à faire un deuxième tour la révélation bijote par rapport à ce qu'il dit c'est vraiment intéressant et as euh, est... écouté un peu les stages ah, mais... <rires> La régie, la régie, oh, oh, pas ça so Isaac. Oh. Bon. Par, par, par rapport à ce qu'il vient de dire justement. Ah, il a ralenti fait... un petit pic là, en fait. Ouais. Ouais. Mmh. Merci, par rapport à ce que le pasteur gentil vient de dire en fait, voilà. c'est que le fait de, de, de, de, de, de les différentes dimensions en fait mmh. ça va nous aider aussi à chercher la parole de Dieu là où il faut qu'on la cherche mmh. comme tu disais, il ne faut pas lire juste pour lire mmh. euh, parce mmh. que mmh. c'est un texte ou quoi, mmh. non il faut qu'on puisse chercher exactement là où mmh. on a besoin mmh. et c'est là où, également où on va voir qu'on peut lire la même parole sous différentes, mmh. sous différentes ça, saisons ça, et manger une nourriture différente, C'est selon, parce que la révélation va être différente, exactement. parce que fonction n'est pas la même parce que la saison n'est pas la même. Et donc, du coup, c'est vraiment important d'identifier ça et de se dire que comme je suis dans cette saison, en fait, je dois d'abord aller chercher par là-bas, mm -hmm. ensuite par là, demander des conseils ici et là. Mm -hmm. Et... Euh, ne pas chercher partout où c'est écrit Jésus, ou dès qu'on voit un livre, c'est marqué Jésus, on, veut, on va le lire. D'où mm -hmm. l'importance aussi de s'adresser beaucoup à nos pères, mm -hmm. à nos responsables, mm -hmm. parce que c'est eux qui vont pouvoir aussi nous aider à confirmer la saison dans laquelle nous sommes. C'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Et bon, pour vous aider un tout petit peu avant de donner la parole au pasteur Isaac, moi je te dis déjà la question que je vais te poser, <rire> comme ça tu mijotes. Bien <rire> Non, les, les dangers pour un bébé spirituel de manger la nourriture qui n'est pas du tout adaptée à, à, à son niveau spirituel. Ah, C'est de ça dont euh, j'aimerais que tu puisses parler tout à l'heure. Mm -hmm. Mais on, on parlait de la, de la saison. Et parfois, pour savoir la nourriture dont vous avez besoin, le Saint-Esprit va vous guider en fait. Vrai, Il y a des vrai. moments où vous êtes là, vous sentez que vous avez faim, vous sentez que vous voulez manger. Mm -hmm. euh, vous regardez une prédication, ça ne vous dit rien du mm -hmm. tout. Vous lisez un passage biblique, ça ne vous dit rien du tout. Mm -hmm. Mais le Saint-Esprit peut vous conduire et vous guider. Mm -hmm. Pour ça, vous devez être humble et lui dire, Saint-Esprit, conduis-moi en fait. Mm -hmm. Tu sais exactement ce mm -hmm. dont j'ai besoin actuellement, conduis-moi. Et moi, j'ai souvent expérimenté ça. Yes. Quand je me suis souvent confié oh, au Saint-Esprit, ouais. il m'a toujours connecté à, mm -hmm. à, à, à de la nourriture qui m'a vraiment fait du bien par mm -hmm. rapport à la saison dans laquelle mm -hmm. euh, je me trouvais. Parce que les dangers oui. pour un bébé spirituel de, de pouvoir manger la nourriture inadaptée ou les dangers pour quelqu'un qui est mature d'aller mm -hmm. manger la nourriture inadaptée mais Effectivement, euh, la nourriture qui n'est pas adaptée à, à l'âge de la personne ne va pas couvrir les besoins de la personne. C'est ça, c'est ce Il y aura des carences. Il y mmh. aura quelques carences, mmh. ainsi de suite. Mmh. C'est sûr que si un bébé par exemple, mange par exemple, la nourriture solide, mmh. il peut avoir l'indigestion. Il peut s'étouffer. Il peut s'étouffer, mmh. il mmh. y aura l'indigestion. Ou bien quelqu'un qui est adulte qui va seulement boire du lait, qui, mmh. qui, a quand même quelques, qui apporte des nutriments, quelques mmh. richesses... Euh, mmh. C'est bien, mais ça, ces, ces aliments-là ne vont pas couvrir mmh. tous ces besoins. Il y aura cette carence-là, ainsi de suite. Donc, euh, Donc des carences. Son, oui, mmh. oui Donc des, des carences, carences. Je pense que c'est mmh. vraiment important de comprendre que euh, tant qu'on ne mange pas la bonne nourriture mmh. et qu'on a des carences, il y aura à un moment donné où on aura besoin de cette énergie-là. Mmh. Et on ne pourra pas l'utiliser, en fait. Mmh. Par exemple, <coughs> le, si tu dois méditer la parole de Dieu par rapport au fait de garder euh, un bon moral, par rapport au fait de garder euh, un, euh, une mentalité de vainqueur, de mmh. réussite, et que tu ne le fais pas, mmh. ou bien que tu commences mais que tu ne vas pas jusqu'au bout de ce que mmh. le Seigneur avait prévu, tu vas rencontrer une épreuve mmh. et tu vas aller jusqu'à la moitié de l'épreuve mmh. et tu vas laisser tomber. Mmh. Pourquoi Parce que tu n'as pas réussi à récupérer, à manger suffisamment de nourriture mmh. et du coup il y avait des carences en fait. Mmh. Mmh. En, en, en fait, ça je, je pense que c'est vraiment important d'insister sur, sur ce mmh. mot carence mmh. parce que... Lorsque, je vais même prendre un exemple Lorsqu'on arrive le dimanche à l'église On est nourri de la parole Mais beaucoup de personnes s'arrêtent juste à la nourriture du dimanche ça veut dire que lorsqu'ils sortent le dimanche Ils disent, bon c'est bon, j'ai été nourri Je m'arrête là Mais alors que même en fonction de ta saison Peut-être que le dimanche on n'aura pas touché tous les points Qui concernent ta saison Et toi-même tu vas devoir aller approfondir dans la parole de Dieu Pour découvrir ce dont tu as besoin Par rapport à ta saison Donc il ne faut pas se limiter simplement à la parole qui est prêchée le dimanche Mais il faut aller bien plus loin Et encore même, faut écouter la parole du dimanche, mais il ne faut pas se limiter qu'à là, il faut chercher, aller en profondeur et mm -hmm. se dire, essayer de toucher un peu dans la parole de Dieu dans l'ensemble, de quoi j'ai besoin ouais. Et, et moi, comment, par exemple, je vais méditer dans ces temps-là C'est que je vais faire un peu un focus sur des personnages qui ont, dans leur destinée, touché des points qui correspondent à ma saison. Amen. Ça veut dire Amen. que si je veux développer un esprit fort, je vais forcément étudier la vie des personnes comme euh, David, David, des personnes comme Paul, parce mm. que Paul était quelqu'un qui avait un esprit très fort. fort. Mm. Donc, je vais toucher des, des personnages comme ça, je vais commencer à étudier leur vie pour recevoir ce dont j'ai besoin par rapport à ma saison. Et puis, comme nous sommes quand même en train de parler, bon, encore, ça va toucher un peu d'autres dimensions. Mm. On parle quand même de, de l'alimentation, mmh. on voit qu'il y a quand même parallélisme entre mmh. ce qui se passe dans l'esprit et mmh. ce qui se passe sur le plan naturel. Exactement. Effectivement, quand on parle d'alimentation, il faut aussi mettre son esprit dans des conditions pour bien, comment dire ça, pour la digestion. Parce que dans la digestion, Amen. nous avons quand même ce, cette phase-là où on va broyer les aliments. Après, ça. il y a vraiment cette phase, la simulation, la, aliment, la, les mmh. aliments vont vraiment rentrer dans mmh. notre esprit et ainsi mmh. de suite. Je pense que euh, Pasteur Gentil parlait un peu de, de, de, de, de, de, de David mm -hmm. ou même de Paul mm -hmm. qui avait une façon de faire. Mais mm -hmm. je veux quand même revenir sur le Seigneur Jésus. C'est sûr, je ne veux pas parler de comment, mm -hmm. <rire> comment il, est, il est allé au régions inférieures de la terre. Mm -hmm. <rire> mais bon, on voit quand même que. <rire> on va parler de ça tout à l'heure un peu. Hein? Donc, on voit quand même que quelque part aussi. On voit que le Seigneur va souvent se reposer dans la barre. Mmh. Et il y a quelque chose que l'apôtre avait dit souvent des parents parce qu'un esprit fort c'est quelqu'un c'est un esprit qui a la connaissance mmh. qui a même de faire l'inventer expliquer mmh. les résultats qu'il a parce que beaucoup de chrétiens sont dans la confusion mmh. parce qu'en fonction de ils ne sont pas à même d'expliquer les résultats qu'ils ont mmh. et si tu n'arrives pas déjà programmer ces résultats mmh. expliquer certains résultats qu'on a mmh. ou qu'on n'a pas c'est là où on perd dans la confusion. Mmh. Et on voit quand même qu'il y a cet aspect-là, on voit le Seigneur Jésus qui va souvent se reposer. Mmh. Et l'apôtre, tu avais dit quelque chose comme ça, comment parfois tu ne jeûnes pas, et mmh. quand tu manges, mmh. tu as l'impression que ton esprit mmh. prend, prend de la force. Mmh. Et, et moi, ça arrive parfois, je ne sais pas, on est obligé quand même quelque part de faire un lien entre mmh. l'esprit et les autres dimensions, mais, mais quand même, liés, hein. puisque nous sommes en train quand liés, de parler en nous quand même en train de... de de, parle quand même des exploits mm. hein, au début de l'émission, des, des, des résultats. Mm. Parce qu'on l'avait dit la dernière fois que parfois on parle l'esprit fort, mm. mais il faut que les gens comprennent quand même le lien de cet esprit fort avec l'âme et, et, et, et, et, et le corps. Mm. Donc mm. j'étais mm. en train de parler de la digestion, le fait de prendre l'assiette sur le mm. plan naturel. Mm. Mm. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ils ne peuvent pas avoir l'esprit fort, on va avoir Jésus qui va dormir dans la barre. Mm. Mm. Quelque mm. part, on voit que parce qu'ils comprenaient que le corps est important mm. pour que l'esprit ait des performances. Mm. Mm. Donc au-delà de l'alimentation, parce que beaucoup Beaucoup de gens vont s'arrêter l'alimentation. L'alimentation, oui, mais on peut avoir une bonne alimentation mmh. spirituelle. Eh bien, si on n'est pas sage, je parle mmh. en termes de se reposer, mmh. reposer son corps mmh. et mettre son âme dans les bonnes conditions, on peut avoir des surprises. Et mmh. si on ne comprend pas ces aspects-là, mmh. tiens, j'ai prié aujourd'hui, j'ai lu la Bible, mmh. la nourriture était solide, du lait, tout ça, mmh. mais que je n'ai peut-être pas les résultats escomptés, mmh. si je n'arrive pas à comprendre ces autres aspects-là, mmh. je vais être dans la confusion. Mmh. Et la plupart du temps, c'est là où le diable vient mentir, les gens en fait. Mmh. Et ça me fait et penser... Justement, de... Et justement, mmh. en fait, c'est partie qu'il développe là, c'est en fait la troisième émission. Ah, voilà. euh, c'est la troisième, fortifier son esprit par le repos, par le repos en fait. On va leur expliquer en fait c'est quoi le repos de l'esprit, c'est quoi le repos de l'âme et le repos du le corps. corps. On va voir que le les trois mm -hmm. sont liés en lié. fait pour mm -hmm. avoir des performances oh, oh, oh, oh, spirituelles. Euh, mm -hmm. euh, je peux revenir à, à tout à l'heure, c'est que mm -hmm. en fait, pa parce qu'il y a une idée que j'avais par rapport au fait d'aller à parce que Isaac nous a donné un avant-goût hein, de la troisième émission. <rire> donc C'était ah, euh, euh, hum, connecter Mmh. Donc du coup, en fait, par rapport euh, euh, au, au, au dimanche, mmh. c'est-à-dire que beaucoup de personnes, des fois même, ils ont besoin de réécouter, mmh. et de réécouter mmh. plusieurs mmh. fois mmh. le message pour capter euh, non seulement l'esprit et pour capter la révélation qu'il y a dedans. Ouais, ouais, Mais ouais, au-delà ouais. de ça, j'ai même remarqué que, les dimanches confirment la saison dans laquelle nous sommes. Et ça confirme souvent, on va se dire, ah, mais c'est de, de ça que je parlais la semaine dernière, mm. c'est de ça que le Seigneur me parlait cette semaine. Mm. Ah oui, donc je suis vraiment dans le bon chemin, je suis mm. vraiment... Et donc du coup, je pense que si on voit les dimanches différemment, mm -hmm. si les chrétiens voyaient les di dimanches différemment, ça les, aiderait, euh, ça les aiderait beaucoup à grandir ou mm -hmm. du moins à avoir un esprit fort. Mm. C'est-à-dire que se ce dire dimanche, ça doit confirmer la saison dans laquelle je suis, mm. ça doit confirmer ce que le Seigneur m'a dit mm. et ça doit profiter Dire ce que mmh. le Seigneur m'a dit en fait mmh. parce que si tu viens et que tout est nouveau que tu apprends tout de A à Z, je me mm. pose des questions sur ce qui s'est passé dans ta semaine. Mm. Parce que c'est le même esprit, en fait. Mm. Et je pense que c'est important de comprendre que ça aussi, c'est un indicateur comme quoi tu es en train d'être bien nourri mm. et tu es en train de prendre une bonne nourriture, en ouais. fait. Moi, Mais... je suis de ceux qui pensent que vous ne pouvez pas suivre un message d'une heure mm. et Dieu ne vous parle pas mm. à oh, un moment fait. donné du message. Mm. Oh, oh. Le problème, c'est que certains mm. chrétiens décrochent parfois mm. dès qu'on annonce le terme, en fait. Mm. Vous oh. comprenez ça Ils sont en train de vivre des, des défis dans leur mariage. Mm. Mm. Mmh. Euh, on arrive le, le, te, le titre de mon message aujourd'hui c'est la dîme et les offrandes mmh. tout, de suite, tout de suite il décroche me concerne, tout de suite il ouais. dit ça ne me concerne mmh. pas Je il se ferme problème, de de et il <rire> ne capte pas en fait mmh. ce que Dieu veut lui dire parce que peut-être que tes problèmes dans le mariage sont liés à tes mmh. problèmes financiers ça. Mmh. Ça et ça à un vrai. moment donné dans la prédication l'homme de Dieu va parler Je de ta fait. situation Je donc ne, ne décroche pas mmh. uh, suis du début jusqu'à la fin et il y aura une partie qui va te qui concerner, va en fait. Et c'est pour ça qu'il faut toujours préparer son esprit. Beaucoup mmh, de chrétiens vont à l'église, vont aux réunions, se mmh. disent que, tiens, bon, je prêche pas aujourd'hui, mmh. je serai peut-être à la caméra. Mmh. Donc, ça ne sert à rien que je prie. Ça ne sert à rien que je fasse ces choses-là, ben, je vais mmh. à l'église. Oh, mmh. bon, On l'avait déjà dit à l'une des émissions, qui... enfin... On parlait de l'église, ainsi de suite. Il faut, ouais. pré, il faut se préparer aux faut réunions. Préparer au réunion. Parce qu'il faut labourer son cœur. Il faut mm. mettre son, son cœur dans certaines conditions pour capter la parole mm. de Dieu. Et on voit même parfois des gens qui dorment par, pendant que la parole de <rire> est libérée. C'est ça, vrai, ça, ça, c'est de des moments de <rire> préparation. <rire> parce que je, euh, euh, je pense. Parce que, pasteur, que même physiquement, tu dois te préparer aussi. Tu dois prendre un bon café. Bien sûr, tu disais ça. Par exemple, quand quelqu'un prie en langue, je pense qu'il parle. de sa femme qui prie en langue tout d'un coup il s'éveille et tout ça, moi aussi mmh. ça m'arrive quand mmh. bah, mon épouse prie en lent, mmh. où tu, ton esprit s'éveille mmh. en fait, c'est mmh. ce qui doit se produire mmh. les gars, mmh. mmh. la parole mmh. de Dieu parce que la parole c'est l'esprit et ça. nous sommes esprit, il y a une correspondance Exactement. donc il faut cette préparation en fait c'est ce que je lui ai expliqué je lui disais que par moment quand euh, mon, mon épouse va prier dans une pièce et que je suis en train de dormir mm. et c'est bizarre ce truc parce que pendant qu'elle est en train de prier mm. tout de suite mon esprit réagit mm -hmm. et ça me réveille j'arrive plus mm. à dormir parce mm -hmm. qu'il y a quelqu'un qui est en train de prier mm. dans une pièce à côté ou dans la même pièce que moi j'entends un bruit mm -hmm. mais ça réveille mon esprit Amen. Mm. mais pour revenir à ce que le pasteur d'Arius disait moi je, je pense et pour aller dans la même lancée même plus loin je pense que même le dimanche peut mm. ouvrir une nouvelle saison ouais. ça. ça veut dire qu'en arrivant le dimanche tu n'es peut-être pas au courant de la saison dans laquelle tu es mm -hmm. et tu as besoin d'un mentor ou d'une autorité mmh. spirituelle qui va ouvrir une nouvelle saison dans ta vie. Ça veut dire que quand tu arrives le dimanche, il parlait de la disposition spirituelle et même du corps. Parce que quand tu arrives en étant disposé, mmh. l'homme de Dieu va libérer quelque chose qui va t'ouvrir les yeux sur la saison mmh. sur laquelle mmh. tu es mmh. et tu vas pouvoir mmh. capter en fait la saison dans laquelle tu es. Mais quels sont les signaux ou les signes mmh. euh, d'une carence euh, euh, du, du régime alimentaire C'est quoi en fait les signes Comment ceux qui nous regardent aujourd'hui peuvent déterminer non là je manque de ceci de cela physiquement on sait en fait mm -hmm. physiquement on peut on peut on peut sentir en fait ouais. mais c'est ce que je disais par exemple bon peut-être j'ai été assez précis c'est à dire que des fois on peut venir à l'église euh, l'homme de dieu prêche et puis bon bah ça ne correspond pas à ce qu'on a médité dans la mm -hmm. semaine ou, mm -hmm. ou aux recherches qu'on a faites. Il y a uh -huh. un problème. Oui. Ça veut dire que tu n'as pas mangé la bonne nourriture. Okay. Que, donc, c'est qu'il manque des choses, c'est qu'il te manque des choses. Mm. D'autre part aussi, ça peut être le fait que quand tu arrives dans une situation, euh, que tu sois surpris. Mm. Je, je, me, je me suis vraiment rendu compte que à chaque fois, le Seigneur nous parle et nous prépare d'une certaine façon à toutes les situations de notre toujours, vie. Toujours, toujours, toujours Lorsque toujours. tu arrives et que tu es surpris de A à Z, un, un esprit, il y a un, un esprit fort est prêt à tout moment. monde. Il peut même être surpris en fait. C'est ça c'est ça, et du coup lorsque tu es surpris de A à Z, c'est que tu as des carences et pourtant si tu as l'impression que tu t'es nourri en plus, c'est que tu es comme cet enfant ou cette personne qui va boire beaucoup d'eau, le ventre est rempli mais c'est pas nourri en fait c'est pas parce que le ventre est rempli que tu n'as plus faim parce que tu as bu le jus ou je sais pas tu as mangé des gâteaux par-ci par-là que ton ventre est rempli, que tu n'as plus faim enfin que tu n'as pas de carences tu as des carences parce que tu n'as pas mangé la bonne nourriture tu t'es rempli mais de n'importe quoi donc ça va faire cet effet où mmh. tu es trop surpris en fait, mmh, que mmh, ça. Mmh. mais Enes, on doit vraiment c'est pour ça que cet inventaire est important. Mmh. Comment reconnaître qu'on a des carences, carences. Mmh. spirituelles? Mmh. C'est ça. Ça. pour ça que je reviens quand même sur cet inventaire là. Mmh. C'est peut-être dimanche je parle de ça. Il faut connaître son esprit, mmh. il faut cerner son âme, mmh. il faut mmh. cerner son corps mmh. parce que ce qui nous écoute, on est en train de parler de la dimension de l'esprit, mmh. mais mmh. pour bien faire cet inventaire là, savoir cerner si vraiment ce sont des carences mmh. que je. Mmh dans mon esprit mm. ou c'est peut-être mon corps qui n'est pas disposé, mm -hmm. qui n'est pas dans des conditions optimales pour op coopérer avec mon esprit, pour mm -hmm. me donner ce type de résultat. Mm -hmm. Donc c'est important, mm -hmm. ce qui nous souhaite là, de vraiment cerner son esprit, mm -hmm. son âme et son corps. Parce que les toits opèrent comment ensemble. Mais quand tu as Donc, distingué déjà, quand tu voilà, sais très bien, tu voilà, connais ton corps, ton, tu connais ton âme, voilà, tu sais très bien que là, quand tu as cerné en fait, voilà, quand maintenant tu sais, comment arriver à il, il savoir faut, que c'est voilà, ton esprit Voilà, l'esprit, on besoin. va voir quand même, c'est là on voit que même si le corps est bien, l'âme est correcte, mm. si on n'est pas bien alimenté spirituellement, mm. mais comme l'esprit, nous sommes esprit, c'est mm. là où tout part, mm. mais l'esprit qui n'est pas fortifié, mm. comment dire ça il est Faible. Il va être faible. Il va être faible il il de la même moi. façon que voilà, de la même façon que physique voilà. comme quand tu ne manges pas assez, mm -hmm. tu t'affaiblis physiquement. Tout à fait. Il y a un type de fatigue spirituelle uh -huh. que uh -huh. vous apprendre à identifier, euh, uh -huh. à identifier. Et cette fatigue mm -hmm. spirituelle-là est un signe parfois que dans ton esprit, tu n'es pas bien alimenté. Tu as bien mangé, excuse-moi mm -hmm. pasteur, tu as bien mangé. Euh, psychologiquement, tout semble être bien. Tu as un bon mm -hmm. travail, uh -huh. tu as une bonne église, tu as machin, mais mm -hmm. intérieurement, tu ressens comme une fatigue, mmh. que tu n'arrives pas du tout à expliquer mmh. en fait. Mmh. Et parfois tu as même l'impression que ton corps suit même cette fatigue-là. Mmh. C'est un signal clair, précis mmh. quand tu as sûr. mangé que tu as eu tout ça. Bien Et sûr. dans ton esprit, tu ressens une fatigue en fait. Ah, mais, Donc mmh. on voit vraiment, il y a ces carences-là, ça va être la fatigue. Ça va être la fatigue. La fatigue mmh. qui, qui va empêcher, mais comme on l'a vu, on va moins co collaborer oui. a, avec, euh, coopérer avec Christ. Oui. Donc mmh. ça va être la fatigue. Mmh. Ça va être, euh, bon, on peut être susceptible, je oui. dirais mmh. même on peut <rire> se culpabiliser. Oui. <rire> et c'est sur l'âme et, et le corps. L'âme et le reprennent corps reprennent le dessus. dessus. Ils reprennent le dessus. Mmh. C'est ça là où je veux qu'on puisse voilà. en venir. Mmh. Ils reprennent le dessus et, mmh. et l'esprit n'arrive pas. Pas à, à contrôler, c'est de là que ça à se contrôler oui, voilà. le corps, mm -hmm. en, fait, parce que en fait, Je vais repartir sur ce que tu avais dit mm -hmm. avant, enfin tout à l'heure, c'est que le fait que la foi, c'est l'énergie de l'esprit. Mm -hmm. Donc si tu es faible spirituellement, c'est que tu manques d'énergie. Mm -hmm. Or si c'est la foi, c'est que tu manques de foi. Mm -hmm. Donc à partir du moment où tu, tu te stresses facilement, mm -hmm. où tu as peur n'importe comment, mm -hmm. ou bien quand il y a une situation où tu commences à te poser des questions, mais comment je vais y arriver, c'est pas possible, Et tout ça démontre que tu manques de foi. Ouais. Et si tu manques de foi, c'est que tu es faible. Oui. Donc c'est à chaque fois, chaque situation où tu auras l'impression que tu ne réagis pas comme la parole de Dieu te demande de réagir mmh. en mmh. termes de foi, mmh. c'est que ton esprit n'est pas suffisamment euh, fortifié, n'est pas suffisamment nourri. J'irai mmh. même plus loin. Si tu as passé du temps dans la prière, tu as écouté une prédication, mais malgré tout, il y a des situations qui te stressent, c'est que tu ne t'es pas bien nourri. Ça, c'est clair. Mais c'est exactement ce que Jésus va dire à ses disciples. Il va dire, homme de peu de foi. C'est parce que lorsque les disciples étaient face aux difficultés, ils ne se sentent pas, Pierre, par exemple, qui marche sur l'eau, à un moment donné, commence à s'enfoncer. Jésus va lui dire, homme de peu de foi. Pourquoi Parce que lorsque les circonstances se présentent, en fait, son esprit n'est pas suffisamment fort, suffisamment nourri pour qu'il puisse relever le défi face à, face à la situation. Mm -hmm. Et ça me fait penser euh, à ce que Hébreu 5, 12 va dire. Euh, vous devriez être des maîtres, mais mm -hmm. vous en avez encore besoin d'être mm -hmm. nourris des mm -hmm. rudiments de la parole. Mm -hmm. En fait, il y a des personnes qui, même dans la saison dans laquelle ils sont, ils devraient manger une nourriture qui est plus avancée, mm -hmm. mais ils ne s'en se, nourrissent pas parce qu'ils restent encore au lait. Mm -hmm. ils, ont encore ils se nourrissent encore des choses qui ne sont même plus adaptées à leur saison. Mm -hmm. Et leur foi ne peut donc pas faire un bon. Et si la foi mm -hmm. ne peut pas faire un bon, l'âme et le corps vont prendre le dessus et ils vont se dire mais c'est bizarre, pourtant je sens que je suis appelé à quelque chose je suis censé faire des grandes choses mais mon âme est toujours, il y a plein de gens comme ça qui vont dire mais je sais que je suis appelé à faire de grandes choses mais je ressens toujours mon âme, je suis toujours susceptible, je suis toujours blessé, je n'arrive pas mais c'est parce qu'il y a une nourriture dont ton esprit a besoin, il va venir fortifier ton esprit et donner la capacité à ton esprit à prendre le dessus sur l'âme et le corps l'un des signes d'une carence en fait, c'est aussi une mauvaise Mauvaise, mm. euh, vision et une mauvaise audition. En fait. une audition de la même façon, quand tu as faim, tu peux voir flou yes. et tu n'entends même plus très bien mm. parce que ton corps est fatigué. Quand ton esprit est faible, mm. il ne voit plus bien mm. et yes. il n'entend plus bien en mm. fait. fait? C'est pour ça qu'il y a certaines personnes, Dieu a clairement donné une vision. La particularité de la ouais. vision, mm. c'est que tu la visualises dans ton esprit. Dans en vrai, fait. Donc en quand quelqu'un perd la vision de sa vie mm. et il se pose des questions en fait, où, où est-ce est que j'en suis <rire> en fait, c'est un signe, en fait, que son esprit est, est faible, que ouais. son esprit n'arrive plus à ouais. voir ouais. la vision que Dieu a wow. mise. Parce que la vision est spirituelle. Ouais. Et c'est dans l'esprit qu'on voit ça, en fait. Ouais. C'est celle-là ouais. qui ouais. nous fortifie, ouais. qui nous motive. Ouais. Et quand on n'arrive plus à, à la voir, voir on ouais. est perdu ouais. complètement. C'est je... un signe aussi. Et on est, dire, dire, on est dans la dalle spirituelle. Que... C'est vrai, apôtre, parce que Et ça me fait penser au fait que beaucoup vont se dire que c'est forcément le diable qui les attaque. Mm. Alors que des fois, c'est juste parce que ils ont faim, quoi. C'est-à-dire qu'ils devraient plus se nourrir de la, de la bonne nourriture mm. pour qu'ils puissent mieux voir, mieux entendre le Seigneur, ouais. mais ils tournent en rond, et ils se disent attaquer, ils se disent « Oh non, le Seigneur m'envoie dans le désert, mm. oh le <rire> diable est en train de m'attaquer, mm. machin, non. alors que c'est juste parce qu'ils n'écoutent pas la voix de Dieu, c'est mm. parce qu'ils ne voient plus clairement, mm. parce que s'ils voyaient, ils sauraient par où aller, s'ils entendaient, le Seigneur pourrait leur dire « Non, pas par là, plutôt par là en fait. ». C'est ça, c'est bon. ça. Mais Il y a, y, a y a une chose franchement très, très importante que j'ai réussi à capter dans ce que tu disais, mm. c'est que chacun d'entre nous, sur le de notre destinée, mm -hmm. nous, a, nous sommes censés avoir une vision Amen. et savoir où nous Amen. allons. C'est clair. Ça veut dire que chaque fois que nous nous retrouvons à nous poser la question, mais ouais. où est-ce que je dois aller Ça veut dire que notre esprit a des carences. Nous, mm -hmm. l'esprit a des carences. Que que a des on ne doit même plus se poser cette question. Parce que notre esprit a des mm -hmm. yeux. Yes. Yes. Notre esprit a des yeux. Et ce sont mm -hmm. ces yeux mm -hmm. qui nous permettent mm -hmm. de mm -hmm. voir là où Dieu nous amène. Amen. Et quand on ne voit plus, il est faible. Mm -hmm. Et <rire> c'est là où beaucoup se perdent dans la vision de Dieu de leur vie. Ça a été bien quand on n'a pas l'écarté un esprit fort. C'est un esprit très persévérant. C'est ça on a parlé de comment cet esprit-là maintient la confession la mmh, vie. Mmh. Quel que soit ce que cet esprit-là maintient la parce confession qu Parce qu'il voit, parce qu'il voit, il il il Et ce n'est pas un esprit qui se culpabilise. C'est ça, parce, parce que la Bible va mmh. dedans Romains 5, 1, justifié par la foi. C'est ça. C'est vraiment mmh. important. C'est ça, je voulais dire. Tu sais, apôtre. j'ai réalisé que c'est vraiment important parce que le Seigneur, des fois, me donnait la vision de l'année prochaine. Mmh, mmh. Par exemple, là, le Seigneur m'a déjà dit ce qui va se passer mmh. l'année prochaine. Mmh. Et c'est ce que tu as l'habitude de dire. Votre vie ne doit pas être un film en vous devez savoir, Jésus va yes. dire que ce que je fais, j'ai vu le Père Attends, le faire. Yes. Et c'était l'indicateur de la, de la force de son esprit. Mmh. C'est qu'il était mmh. tellement fort. Mmh. Et Marc 1, verset 35, va nous dire que Jésus était tout le temps en train de prier. Mmh. Il s'éloignait pour prier. Au point où son esprit était fort, mmh. il voyait sa journée. C'est même pas il voyait son année, mmh. il voyait sa journée. C'est-à-dire mmh. qu'il arrivait même à voir dans les détails ce qui allait se passer. Ça veut mmh. dire que la force de notre esprit peut nous permettre de voir plus loin, mm -hmm. et peut nous permettre de voir les détails. Ça veut dire ça. que je peux voir dans l'ensemble, mais si j'arrive à voir les détails, ça montre même la force enfin, la supérieure force, de mon esprit. Mm -hmm. Exactement. Exactement. Donc, quand tous vos sens spirituels mm -hmm. sont affaiblis, wow. en fait, il y a un gros problème. Je vais vous donner un signe. Quand vous n'arrivez même plus à prier en langue, <rire> mmh, c'est à dire tu sais comment démarrer mmh. le parler en langue mais tu n'y arrives tu tout arrives simplement pas. plus oui. parce que oh ça, grand de carence, parce non mais sait que non mais là c'est la là, là, là. Et, et ça c'est la particularité du rétrograde oh là là. parce que le rétrograde sait qu'il faut qu'il prie il mais y il n'y arrive pas il sait qu'il faut qu'il commence même par Seigneur Jésus il parle en langue il sait même qu'il faut qu'il commence à parler en langue c'est Comment démarrer, tout mais il n'y arrive tout simplement pas. Et même quand son c est es c'est es sec. Est sec. Est mais c est c est sec. Oui, il commence bah, bah, bah, bah, bah, là bah, à s'en il a l'impression de se, se mentir lui-même. Il a l'impression de dire du Shabbat à lui-même. Mais l'important de la parole de Dieu, pour ceux qui nous écoutent, c'est ce que la parole de Dieu va faire. La parole de Dieu va nous permettre d'augmenter notre vocabulaire. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe. Ça nous arrive tout le temps. Ceux qui parlent en langue, blablabla, même parler en d'autres langues, ils ne comprennent pas. La parole de Dieu va être en notre parler en ça va nous donner des, comment, des, des nouveaux, nouveaux syllabes. Il y a une différence. On parlait de guérison, des miracles, il y a une différence. Les gens qui vont avoir les mêmes syllabes, d'autres qui vont étendre de syllabes, ne vont pas opérer dans le même niveau des miracles. C'est une langue spirituelle. Parce que mm. ça, c'est une très bonne transition mm. hein, pour, mm. la mm. Émission, mm. pour la prochaine émission. Parce qu'on va parler justement de la prière dans le régime alimentaire, de la plénitude du Saint-Esprit. On est dans une très bonne transition. Il nous reste environ 2 minutes, 3 minutes, mais on y va. Ça oui, bon, <rire> Non, mais c'est vrai ce qu'il dit, parce que je pense vraiment que le fait, c'est une langue, mm. c'est quand même une langue qui est spirituelle. Mm. Comme nous sommes des esprits et que nous nous nourrissons de la parole de Dieu, mm. ça mm. veut dire que plus nous grandissons, plus notre langue s'améliore. Mm. Mm. Un enfant ne peut pas garder le même langage mm. ça quand possible. il grandit. Oui, plus il grandit, bien. plus le, le vocabulaire change. Mm. Il a plus de syllabes, il a plus de choses. Et s'il a plus de syllabes, c'est qu'il demande des choses plus précises. Mm. C'est qu'il arrive à dire des choses avec beaucoup plus de, de précision. Mm -hmm. Un enfant de 1 an, ne va pas parler comme un enfant de 8 ans ou de mm -hmm. 15 ans ou bien plus. Il, il dira des choses beaucoup plus précises mm -hmm. et ramènera dans sa vie des choses beaucoup plus grandes, en fait. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je je mm -hmm. dirais même plus. Même par la prière, par l'intelligence, euh, la capacité à utiliser certains mots va mmh. déterminer même notre niveau spirituel. Ça veut mmh. dire que si chaque mmh. fois que tu pries, même de, de manière intelligible, mmh. tu mmh. utilises tout le temps les mêmes mots, mmh. ça veut dire qu'il y a un problème. Non, c'est vrai. Parce vrai. Parce tu n'es pas, pas, pas inspiré. Tu n'es pas, pas, ah, ah, pas inspiré. Tu ne connais même pas assez la parole. Parce que plus tu lis la parole, plus la parole alimente ton vocabulaire. C'est ça, exactement. Et c'est là où la prochaine émission va être vraiment très intéressante. Parce qu'on va montrer aux internautes, en fait, les signes qui prouvent qu'on est en train d'être que notre esprit est en train de manger, que notre esprit est en train de se fortifier. En fait. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas reconnaître oui. quand est-ce oh. que l'esprit est édifié oh. ou pas. Oh. C'est oh. pour, oh. oh. pour ça que la vie chrétienne pour eux est une religion. Et mm -hmm. tant que c'est une religion, ce mm -hmm. sera pénible. Ah. Oui. Parce que quand euh, euh, la Bible va dire, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. C'est en vertu en fait. C est c est coup, en vertu fait. Voilà, c'est notre vie. Est-ce que vous me suivez Donc ne ratez surtout pas la prochaine émission. Nous sommes en train de parler de l'esprit fort et nous vous montrons comment fortifier votre Esprit. Mm -hmm. Vous avez aimé cette émission. Je vous invite à vous abonner maintenant à Évangile TV, au YouTube d'Évangile TV. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous cliquez en bas sur s'abonner et n'oubliez pas la petite cloche pour qu'à chaque fois que les émissions pendules à l'heure sont mises en ligne, mm -hmm. vous soyez informé, que vous soyez aussi informé des directs et des lives que nous faisons. Mm -hmm. Si vous avez regardé cette émission sur euh, euh, YouTube, sachez que notre chaîne est disponible 24 heures sur 24 sur l'application androida